Après les derniers rating sociaux qu'on avait fait lors de 2014, on a identifié que le traitement de réclamation c'était quand même une faiblesse et on s'est décidé finalement à implanter notre centre de relations clients. C'est quoi C'est un call center qui permet de recevoir des appels de nos clients, soit pour se renseigner s'ils ont besoin d'informations, mais bien sûr aussi pour nous remonter des plaintes, des réclamations si jamais ils ont des problèmes et on a constaté une nette amélioration. Pourquoi Parce qu'avec l'appel, le traitement c'est à la média. Ça prend 48 heures. Même si on doit discuter avec d'autres services, euh, c'est beaucoup plus rapide. Alors qu'avant, on travaillait avec le système des boîtes à idées, qui était beaucoup plus inefficace. Mais il faut considérer qu'on euh, achemine les boîtes à idées depuis euh, des villes qui sont très loin. Euh, il les amenait une fois par mois au siège, ce qui fait que un client pouvait avoir la mauvaise chance de poser sa lettre juste après et il devait atteindre tout un mois avant que ça soit ramené au siège pour traitement, pour après récheminer euh, la solution. Comment euh, on peut savoir quelle est la preuve Pour moi, la plus évidente. Le système de boîte à idées reçoit une dizaine de lettres parmi nos 200 000 clients alors qu'à l'heure actuelle on reçoit à peu près 1000 appels par mois. Je pense que les clients ont fait leur choix. Comment on fonctionne euh, On utilise un logiciel, euh, dans ce cas il s'appelle Sendesk, qui permet de créer des tickets et de retracer les tickets tout au long de son parcours jusqu'à ce qu'il est clôturé. La conversation avec les clients est la même enregistrée, si après on a besoin de, de savoir qu ce qui s'est passé effectivement. Et bien sûr, il y a tout un système de reporting qui nous permet d'avoir une vision sur euh, combien d'appels on a reçus, quels sont les sujets Quels sont les soucis de nos clients qui reviennent le plus souvent euh, Quels est les délais délai, délai, délai, délai, délai, délai, de traitement Est-ce qu'on réussit vraiment à résoudre la problématique dans les 48 heures ou pas euh, C'est fondamental si on veut vraiment avoir un service de qualité. Toujours dans cet accompagnement-là avec le personnel en agence, on a initié également un livret de bienvenue. Ça décline un peu les, les produits, produits et services qu'on a. Euh, ça re retrace un peu le parcours du crédit également. Mais un aspect également très important, c'est comment aujourd'hui le client peut faire une réclamation à microcrédit. Parce que... Pour avoir également une bonne qualité de service, il faut avoir le feedback du client. Et maintenant pour ça, dans le livret, on a prévu, euh, il y a un volet spécial pour la réclamation. Comment ils peuvent euh, remonter leur réclamation ou suggestion en appelant soit le centre de relations client de CRC, ou bien en faisant un mail, ou bien en faisant une lettre dans la boîte à idées, ou également en postant sur euh, Facebook. Concernant le traitement des réclamations ou des plans des clients, mon conseil, surtout à des institutions de microfinance d'un certain taille, c'est qu'un euh, centre d'appel, on a, on a constaté qu'il est un moyen très efficace. Déjà, il faut dire que par rapport aux autres moyens, comme par exemple les boîtes à idées, le téléphone est beaucoup plus adapté euh, à la vie actuelle. Nos clients ont, nous ont déjà prouvé qu'ils adhèrent beaucoup plus à des appels téléphoniques qu'à des boîtes à idées. Et euh, là-dessus, euh, si les, les institutions ne se sont pas très à l'aise pour faire un grand investissement en début, je dirais « c'est pas grave, on peut démarrer petit avec trois, quatre personnes qui reçoivent des appels et élargir la taille au fur et à mesure. » Nous aussi, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a opté pour recruter des gens internes. Qu'est-ce que je veux dire des, des gens qui auparavant travaillaient en agence, qui connaissent bien l'institution Et on a eu à les former pour bien répondre aux appels, les métiers de centre d'appel. Le QCF aussi joue un rôle de médiateur. De temps en temps, euh, il nous interpelle sur des dossiers de contentieux avec des clients. Leur démarche, c'est de favoriser la négociation dans un premier temps, de trouver un accord à l'amir. Si on n'y parvient pas, bien sûr, euh, ça peut être amené devant les juridictions, qui peut prendre du temps et qui peut être euh, lourd à gérer. Donc, euh, le QCF est très important dans le sillage puisqu'ils permettent aux institutions et aux clients de se comprendre et d'évoluer dans le sens de l'intérêt commun.